Uh Je ébahis, qu'il t'offre dans la partout à travers le monde. Et Oyo avec mon frère Kachicha à partir d'Allemagne. Je crois que Sali, Et parce que dans un cas qui est déplacement, je crois un Boulana qui Oyo, Et ça, de temps. Mais bon, et on partager le plateau ensemble avec mon frère Kachicha. thème aussi Merci encore une fois pour la proposition de la disponibilité. Et on a de a un a frère Alimia de donc, comme nous bonne santé pour bongo, Mais avant que nous nous bonne santé et puis et puis Merci beaucoup vraiment disponibilité. de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup mon frère, merci Nzambasungi, tous les abidono, tous les qui poussent <métant> à toujours la garantie de l'émission, l'abus au tout à observer abidono, l'émission pour abidono partout à travers les mondes. Alors thème émission l'abus au yalelo, tout le bas sur la nature humaine, nature humaine, moni comportement mutu, voilà, mon troisième le comportement naie, oyoyo, asaliko megako, sala pona ko ko satisfaire ma besoin naie. C'est ce qu'on appelle la nature Moutou. Mais ce que la nature a, c'est que la nature changé. Est-ce que la nature nous avons la nature nature comprendre cette nature humaine parce que je crois que Frère Kashi, a développé un qui est encore plus dangereux que même banyama. Comprendre la roche, quand il y a la bibliothèque, quand même, les alliés et bien par rapport à cette terre ou la nature humaine, parce que moutou a détruit environnement yémouko place au besoin de faire la moukul n'est n'a pas qu'il a qu'il a commis et baby ils allait tout simplement destruction à cause yamoutou. Mais pourquoi mutu a dit détruit place ou y a à fanny? Quelle est la nature humaine? Nature humaine et l'obinini et la kissini Comment est-ce que vous avez vu que que vous que que vous avez vu que que ma question a toujours que vous et très déjà introduction, le dit très bien, le bille que. Donc, la nature Est-ce que nature, nature, nous la Et puis tout ça, la la nature, Je pense la que question ouverte, à avant que voilà, nous, a, à tous, nous avons, émission, nous avons de de l'eau avant que tu prier. Voilà. un tout D'abord, émission, avant de développer le thème. Où il y a toque, la nature humaine. Isaka pasi mais tout ki kawo bon zandou ap touk nou kote emission Tou bonde nan papa to pamboli opo biso ko tout Commission monde le possible afin que biso monde soit en de to que le que le par rapport à la technique, tout par rapport à la question-réponse, confusion, à tout c'est pourquoi nous voulons pas, nous voulons pas parler de la philosophie, nous voulons réellement parler de toi, aux la parole qui a été faite chère, Seigneur. na la biso, la afin que tant au Papa y Papa senga mo konzi, moko, par tout ça, le coup, me cause un carré en au papa ticket et yozoa contrôle à ma cambouillon ce que le Saint-Esprit attend. Vous avez besoin de à N'a combien de chouan de tous ces giboyers? Amen. Amen. Merci, frère Kachisha. Alors, tout ce que tu as thème, l'abisson l'eau comme dans le bail d'introduction. La nature humaine, il y a un mot et qu'on occupe en tout cas, euh, émission et nous la en mission à l'eau. Alors, frère, avant tout, quand la motion d'eau, on tout, tout définir d'abord pour ne pas comprendre le bébé de Bissot, parce qu'on comprend le termes la nature humaine. Ça veut dire quoi? C'est quoi nature humaine? Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a l'expression la Chasser le naturel et il revient au galop. Donc, ça y a un moment a moment a la nature est là, elle est là, elle est là, elle est là. Alors, à niveau de définition d'abord, mon frère Kachicha, comment vous définissez la nature humaine Et le bini, je ne lingala pas, je ne sais pas, je ne pas, parce que en français. Vraiment, la lingala est trop bien. Donc, si vous avez nature humaine, frère Alimia, déjà, mon nature est originaire, ou bien originale, au fait. Tant que exemple, exemple exemple donc il y a un zela il y a, a, a, a, a tolobaka naturel sadisa suki oyu azana yango oyu abota mana yango sanki vwala sanki achiaba nini babenga nini eh, bashimina kati tu sa ube tobi ke mutwana asana, asana, asana muindu moko naturel mutwana na pembe moko naturel sadi pembe pem, pem, pem, moko muindu moko uweza korompute ube sko nandenge ya ya, ya, ya, ya nature humane ezali paraport nespa ya kibo moto sadi nzambe akeli moto tango nzamba keli moto atyema kamuna kati ya moto sko moto nandenge ya uh, donc, euh, euh, et là, et donc et que donc donc euh, dans création nzambe dinga a a ki mutu mutu atikali na na na donc na que logique ou na to mutu atikali n'est-ce pas na na ndenge nzamba gela ki c'est-à-dire mutu atikali na makani nzambe ndeto kobenga dans mutu na sali zali donc donc donc dans nature nzambe a gela ki mais malheureusement comme si que nature ça a toujours mis balé ya ma bené a malamu ndesali si que que mutu a corrompu à partir nest pas diable y a nature c'est-à-dire nature on zambé donc à mutu donc diable nature corrompu y a et donc et ça et ça dire que les gens vraiment. ça dit dire que les bien. Mais ils ne mi pas bien. Ils nature sont pas bien. Mais celui du mazon à la miso, franchement que étant au bon la ningen nzamba qui like be soon na chiu nzamba qui a dit be soon toujours une création alors la création dans ça aux nzamba fallait mon aide la place En fait, ceux de ta genèse chapitre 1 verset à partir euh, de 26 tout en rapidement. Donc genèse chapitre 1 verset 26 c'est le biboué. Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le, dans le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Alors tout le monde a dit, non? Il, la Bible a dit que nous créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça dit nous tout. Moutou a na ressemblance na image y a nzambé. Okwe mi sanga y ke me eske nzambé, esko a zala ki moutou, non, nzamba di koloba kolobawa ke, non, to kre na image na bisou image, sa di makolongyo so to monaka. Et puis, ressemblance c'est Ali, et donc, que donc, donc, frère Ali est ressemblé à frère frère Kokana. C'est-à-dire que le frère Kakawa est là, la, la il parce que nature nature corrompu mais mais hier qui est la bise tout ça tu comprendre que ce qui est au il qui déjà à savoir que la nature est qui nature quand on qui par rapport il y a n'est-ce pas les qui est au travers n'est-ce pas donc donc le diable Satan donc Eve na Adam et c'est ça qui est notre nature à qui corrompu ce que nature quand nous qui est corrompu que développer n'ont dengue à ce qui est dit ce qu'on a un mabé il y a un moment un exactement un peu il faut comprendre le monde. comprendre le le Parce que tout Il y a la nature. Parce que la Il y nature. nature. nature. la nature. Oyo, à Salakibiso. Na image na ye. Création Zambasalibiso na image na ye. Quelle est cette image? Quelle est cette nature? Oyo, Zambasalibiso na moukili. C'était quoi? Comment est-ce qu'elle était le comportement? Oyo, on devait adopter na moukili selon image en Zambé. C'est quoi cette, euh, cette nature? Oh, donc, peut-être plus tard, il y a que nature, vraiment nature Mais oui. de, par rapport y a un passage il y a un passage que il y a un passage il y a un il y a un a un passage il y a un y a un il y un c'est à dire nous avons basés sur sur les bases sur la différence la sur la sur la sur la sur la sur il y a instinct. Mais il a un instinct. Donc, il se par rapport à la réflexion, par rapport à sentiment. Par exemple, ce qui est un mawa, ako ako ako un acou, un acou, un un acou, un acou, un un acou, un acou, un un acou, un sont un un acou, un acou, un un acou, un exemple un un acou, que acou, a un il y a un un un un or l'âme c'est là où repose n'est-ce pas euh, toutes, euh, euh, euh, comment dire les émotions tous les sentiments nakatia mutu au monde c'est dit mutu nzambe a créé vraiment que mutu asa capable n'est-ce pas yakomita mbui temps avant que toute nzambe a ko intervenir yango moni tanga nzamba ke liba à tigibango Bango Bongo, mais tant que la moutou, à n'est-ce pas, pouvoir l'icône à Banyama, toujours on a Katia, Genèse chapitre 1, verset 26. Pourquoi Puisque Dzambal n'est que moutou, Azalokola yé, mais n'a Katia Mokili. Oui, on a compris. Alors, parce que, on a dit, bon, c'est vrai que Nenzam a créé Kibiso, à Tiki, il y a une boussole à Banyama. Après ça, a c'est vrai penser, ça dit dire qu'il faut penser, qu'on réfléchisse, ce qui est différent, le lobby, il y a c'est beaucoup plus par instinct. Mais c'est ça qu'on a toujours constaté, dans la nature humaine, c'est ça aussi, cest à dire que, parce qu'on a évité. Passera toujours qu'il y a une origine, hein. l'origine, la nature humaine, on va repenser, je crois que c'est ça le comportement, on va toujours. Hein. Nous avons créé ce a fait se création, tout ça, sur a niveau, changé. changé. à quel niveau parce que toujours Mais à quel niveau cette nature est changée et commune Voilà. Euh, nature a changé à partir de la où il y a accès si au diable. Opé, a histoire plus tard. rappel y a Moutouasana Mbouananda Kunaye avant Abim a qu'Elibanda a coupé Mbouanaye te que non dès la tique au boya, ce qui mouta poste ayez zoa poste jamais pourquoi puisque niama ou comprend magambaza coupé bissaye te mais nous avons jusqu'au temps a qu'Elimoutou a espace ya co vivre a pessim responsabilité quand il y a une jeunesse en 26, il responsable, a qui a régné, a dominé, donc sur Banyama, sur connu entre-temps, il y a une responsabilité de garder le jardin, donc jardin. Mais quand il y a une responsabilité de garder le jardin, il y a une chambre donc une interdiction, une interdiction. Alors, je que Pourquoi capables de choisir, de faire un choix. nous dit, c'est que Et ce qu'on nous dit, c'est que nous sommes interdits. Nous sommes interdits. Nous sommes et Nous Nous Moutou a, a, a, a yo plus Donc le diable ke Nzambe Nesuko yo Moutou A bebi si, n'est-ce pas nature na ye O Nzamba kela ki ye Moutou a ce nespa euh, Donc a, a koti, on gana zako benga poison Na nature na ye A koti chimie na nature na ye Yangon bogo mouna plus tard tango muta komi ko batema Tangon a zaki, pas nu Nzamba tunye, wapi yo abina batami Pourquoi? O na za, nu Nzamba tuniye nani a, a ko za nu ça dit, tant que la c'est-à-dire que c'est-à-dire que la la pas la la la comme la échanger parce que il n'y a diable, mais ce si, quels sont les éléments quels sont les éléments où ils pour déterminer changement changement la nature à moutou par rapport à nous qui qui la nature d'un nous avons qui mais la nature tout le monde est énorme, a quelques éléments, il éléments il comportement ils euh, du n'est-ce pas il y a koyo qui la diable il y a mon monde tout a comme qui pas aller à la boue tout voulait aller à la bazaribo mais les manines n'ont pas trop pensé pour qu'avancer à pour la confirmer voilà euh très belle question déjà tous au monde on a que euh, donc euh, mouta bébé ici tango mouta coach n'est-ce pas nakati a plan y a diable là qui quand arrête à plan Zambé et là qui bosse au monarchie à part séparation que mouta komiko ki manzambè, tant ton mouni, ou bo maya ken, ou te benga kayen, na abel. Et y a l'ebo sa ton mouni, nan kati a moutou, mabé koti nan kati a evandi. Ton mouni la première personne abomi mutu. et sa ki ken ou bien kayen. Abomi de konaye pour an nipo na jalouzi. Ou mouni. Tan ou zambak ki la ki moutou, mouta je pense que le vocabulaire n'a Par exemple, moi, je à cause de la NT. Je 4 ans à cause de la NT. C'est-à-dire, que je pas N. Pourquoi Parce que a, qu a un vocabulaire chaque jour. Mais ce que je veux c'est que je que je que je que que au bon. Déjà, donc, preuve, il y a les bosses à changé comme il m'a bé Je pas ce quelque chose a clair. réponse a la Changement, y a N. Bon, si par rapport Bon, vous il y a Moi, là, je suis là, que là, Comment, tant qu'on à accueilli, il faut n l'héritage de parce que c'est ça aussi le problème. Comment moutou, tant la beau à il y bébé, un là tout ça, est-ce que, à la a nature humaine Est-ce que la comme on et puis changement naturel la nature ou mais est-ce que la nature il a déjà corrompu Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, On a répondu, c'est ça réponse, réponse, oui. Voilà. Ça dit, nous tenions ça. Oya Botami na Mwasi na Mobali na Bandeli, muto nyonso, Oya Botami na Inyio na Mwesta Mobali, abota makamu sumuki, peche, peche, yangu mani muzo kiswa Botami aso kola, Biblia ifu soko kekeleke ke, pake namba no, parang, bo ense nye ba na makamu nziambia Tanzania miki? Ngu? Ngu? Ngu? Ngu? Ngu? Ngu? Ngu? Ngu? Ngu? c'est-à-dire ce ce ce la décision à ce c est la, la plus importante à dire que moi, il y a, à dire dit la nature, est longue. Y a y une nouvelle créature, une nouvelle création, C'est-à-dire, que a y a par, donc sa sainteté, il faut que tant que maman a couveuse, papa a la paix. Parce que nous avons que que non, avons dit que non non. nous nous avons dit que que que le Christ don le ouin. Pourquoi? Puisque il y papa qui a ma na mama. maman. Parce que le na papa na il y Puisque déjà, il y a un Et il y a condition de changer. Condition et comment que, tant que le temps que le temps que que le temps que wana, que le temps ya adana temps Mais le temps que il la nature n'a pas changé Mais frère, ils ont un souper, un peu de de un peu de peu Mais un peu Ça qu'il y a aussi des gens comme ça Parce que c'est comme si là, par exemple, je n'ai jamais exemple, ça dans ma vie depuis suis un exemple, je la un exemple, je suis un exemple, je suis un exemple, je suis un exemple, je suis un je suis un exemple, je nature ils à mes collègues depuis mon grand ans trois ans, on se ans de alors c'est de mon moi document donc c'est aussi par rapport nature donc nature de nature à ils ont aussi parfois des mais place à c'est aussi nature à aussi basse par rapport il y comportement, mais Bon, frère, on peut ce exemple, on peut tomber dans piège dans chaque règle, il y a toujours d'exception. Ah, frère, on peut des Et quand on parle de' gens on peut faire eh t'as monsieur frère lui mon collègue qui a N NT mais peut-être que tu es un ça collègue qui pardon vas-y <coughs> eh hey, non non non non, non peut-être non non non peut-être que a peint bien te, n'a dit que t'as monsieur aux N n'a, 4, na te, mais dans quoi est-ce que tu peux te rappeler qui a touché frère exemple ou bien ce qui est au kosita. Voilà. Donc au kosa. Voilà, voilà. peut-être des ça c'est au petit classe. Logo zo le pas quel que soit motif c'est au kosela, le couta le Voilà. Voilà. Tout en rapidement dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, on attend rapidement. Bible le bibwa na verset 16. Donc Galates 5 16 le est. Um, « <rires> Et le but, uh, j'ai dit donc... Um, » Un moment, voilà. « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a, a des de contraires euh, euh, à ceux donc, de la chair. Ils sont opposés entre eux afin... » que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et nous, ah ouais. nous, Donc notre cher la frère, ton corps là, frère, à la frère mais nous, nous, Yango Monaka même même même même même même Batamukili, c'est so parce ba qu'il filme, bah comme interdit au moins de n'habiter onze ans, soixante 12 ans, soixante 16 ans. Pourquoi? Bah l'ingéter que moi, nanahajimoka mukia, a accédé dans la carte de Macambo, il y a malam muter pour que baby sana kibou moi nae. Mais ce qui est ce que mutabote mina katia famille moko biza désorganisée. Autrement les l'autre font la parenthèse que moi nan, il y a 13 ans, ma qui babé s'arrête à qui na la na portable par exemple. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Puisque dans le portable, c'est comme, comme un monde. Les parents ont parents ont dit que ont dit les parents a dit réseaux sociaux tout ça, Moi, na asa na portable, mingi. Toi, asa n'est-ce pas, c'est de là que je dis, frère Alimia. Peut-être que je suis un ya que... mais du fait que le papa na maman, Il a fallu maintenant que plus tard, pas que pour que a comme il y a un signe. Puisque Yeshù, a un 3, verset 1. Il y a Nicodème. Nicodème a tout faire pour hériter. Il faut naître de nouveau. Naître d'en haut c'est ça c'est donc, donc je parle je ne il parle pas de caractère non, non je parle réellement de une nouvelle créature une nouvelle création Ce qui est à Sikate, toi beau à il y a famille qui chaque jour. Mais ce qui est à moi, de à dire c'est-à-dire, ce qui à 60%, et il y qui est en moi. Il y a un ne peut venir au Père sans passer par moi. Ou bien, nul ne peut venir à moi si le, donc le Père ne l'attire. C'est-à-dire, il y a volonté que à au alors, il y a un alibi qui est encore une fois, par exemple les choses a ébaulées, mais je pense que tout, mais qu'on soit en compacte ou en débat, comprendre toutes ces questions, soit alli, avant qu'on continue. Oui, oui, oui. Donc, je crois que c'est toujours quelqu'un la mener à logique qui a émis ça. C'est vrai. Ah bah, maintenant, sur une certaine aspect, on a toujours souligné, ça dit que nature, parce que les mademoiselles en habitent, nature à mon tour échange à ça selon l'environnement, place aux oiseaux collés là. Sous oiseaux collés là, la place au yo, madame, monsieur, tamboula malamo. Vous avez une influence sur Je peux prendre un exemple. Les les réseaux sociaux, surtout les qui ont monté, il faut veiller nature, comportement, les réseaux sociaux les choses, les qui a choses, les ma les choses, va veiller sur choses, pour que nature choses, bango nature nature comportement la bango la oyo Gachicha, si vous un peu de par rapport à l'influence, il y a milliers, n'importe là. société n'a vous allez représenter diable quelque part. Personne dit que société qui vous faire dévier bateau selon n'est-ce pas façon dont vous vous vous comporter dans vous vous vous la société vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous ils vous Uh, frère, au fait, pour me il faut que vous bangou, n'a pas qu'une pas qu'on sous que ça dit, dire que bien, mais il y a boy exemple. il y un exemple. plus dangereux que Nyama. Pourquoi il ma, y a un Frère, il y a un Puisque Nyama a un père a un baba. Il y a un sourd, mioué, aveugle. Mais il y a un exemple tam sou mon ap nyama par exemple nyama nyamate se défendre animal donc animaux féroces donc à donc la preuve, même que, je ne vu que forêt avez vu que vous avez quartier que que que que que non nature vous avez que que tous tous les Frère, il y Ya Pembe. des Non, non, non, non. A a pokaka. Mais Mais a aussi Parce que tant Ils sont organisés Tout le monde a bunda. aussi <rires> <ret lively> Frère yoka, au oh money promise about it as a man who is a man who a man who is a man je a man who is a man je a man Pourquoi is a man who a man who is a man who a man who is a man C'est is a man who is a a a azui uh, ba couleur ya na classe ça fonctionne ami donc a, a baby c'est mûr au par exemple que bon moi moi na sali bongo ngape na sala bongo non ça dit na ndenga ki bo moana a sala bon ngo donc donc oh, sans conscience au monde nya maza na instinct mais nous nous on ne parle avec tout il y a qu'au réfléchir il y a qu'au ko... frère exemple guerre tant, tan guerre temps baguerre et ça les maca entre ba nations entre ba pays et seulement pourquoi puisque mutu l'ingé a dominer mutunaï donc moninga naï mutu ça dit mutu azobunda ka pona ni azwaka bokos likola moninga ne mutu et comme ça peut bongo bien sûr mais ce qu'on banyama basala kabongo mais on n'a pas exemple y a nyama donc bois pembe na bois y a mwindu ba bunda ka pona ba posoter même encore en plus d'accord on a qu'il y a communauté na biso congolaise par exemple Toloba mingi ba congolais balingana te bonait ce qui est yobi phrase on a te voilà et puis ce qui au c'est que ah phrase de choses à perte. seulement colobatlingana a que tous les congolais balingana mais la grande majorité a été il y a résultat sur le terrain cest ça dire tout que donc Congo pour pour battre les Congolais. tu imagines pas exemple Congo il y a Congo dernièrement Peut-être qu'on a payé 5 dollars. Mais entre-temps, a fait de l'équipe 5 dollars par mois. Donc, ça a il pas de questions Tu n'as de questions Tu n'as pas de questions Tu n'as pas de de une injustice, n'as pas de questions Tu n'as pas de pas de questions sur n'as pas de questions Tu n'as de questions de questions Tu n'as pas de questions par n'as pas de questions pas de là aussi on sent quand même jalousie mais on bon on a trouvé tout le mais tout le quand y a si changement nature pas de nature il faut prier il faut assembler la nature mais le problème c'est que vous allez vous à confronté par la nature au la nature humaine parce que environnement la société, environnement, la société. Alors, comment ça fait, comment, comment est-ce que se oui, la nature au Nzambekria face il y a vivre vivre dans la nature diable vous savez que en fait, les deux natures avec auxquelles et c'est ce qui est dangereux dans la niveau ça veut dire que à la limite ils ont un peu moins difficile dans la nature à vivre convenablement la moukilo na, majoritairement naturelles dit à diabolo comment vous trouvez les justes et milliers finalement euh, la question est mais justes milliers à la rente ne macambo frère oui. Oui. <rires> <rires> mais dans la moquille moukilo mou ils ont dit le diabolo La na nature ils ont besoin de changer biso milieu niveau ils ont à vivre la nature en Zambé, alors que moukili oyo ils ont poussé biso paix na ba, je ou peut-être y a un Parce que c'est la société aussi qui... Mais le monde comment on vivre, société avec nature Bon, tout temps, tout le temps, tout le temps, le 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce qui au lingui osa la bien, la nature et la conseil à l'Iboso, nous avons interpellé le N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Il n'y a qu'une réponse. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » que le monde est sous l'emprise du diable. Donc, continuité l'amour en C'est-à-dire ce so qui y olingi eu ou na nature a moutouté, dans sa nat nature a battu, a moutouté, il faudrait pas que ou l'ing a moutouté. Mais Exemple, il y a cela quelques années passées, l'équipe m'a m'ingi, je pense dizaine même des années, d'années, Moutoumou a oubana pasteur euh, na France, na tant en communauté pour la oufoisse, peut-être que famille n'a été, à Koufa. Moutoumou t'en a une église a mounen na Katia France, na Paris, à l'époque, je pense, 97, 98, 2000. Bah, a église, Après, pas l'église, comme on peut a nest à en France, France, c'est trop cher. Et comme est a on a foutu un zate et comme affecter famille. Qu'est-ce qu'il a fait Il y a bien accosté business. Il y a un monde, il y a renforcé la caisse. a renforcé caisse. Il y a un monde, Il y a renforcé la caisse. Il y a exemple la caisse. Il a la a Yo, pa, par exemple on aux na na musalamo bon permettre normal ba, mutuka après ba, on après moni muta a, a, a, a vivre mieux par rapport c'est-à-dire vivre au delà de ce que Dieu te donne par exemple alors est comme ça convoiter même mbongo puisque ce que un sala c'est-à-dire ceux qui à vivre ce salon vivre n'est-ce pas contenter par exemple, exemple na, na, na, na moko eh batuba kinaraming bakichasa linga tonga bandako bele bele bele bele après autre autre banda ko bele bele yo fana kana porte comme mi famille ba comme ko Luca ba sala mabe ba famille musu soza ba linga mutaku fa pas babilo ko na na suka peu na peu péri na peu kehi na peu kufi pourquoi puisque ba bomio pona pona ka biloko no mais entre temps tu as fait des choses comme ces choses là sans pourtant que ça a vie en Zambé pourquoi encore ça lokaba tumusune <fie> ba sala ka je <fie> veux je <fie> veux faire je veux être comme eux c'est ça le problème, frère. Vous que dans vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il faut que se comporter donc, donc à, contre, à contre courant selon le monde. C'est pas ce qui réponse dans les acclaires frère. <selli> oui, réponse elle est, elle est, elle est claire, mais bon, Alors, on, former, même mais bon on a rien cas qui ont insisté sur la pression à société aussi parce qu'il il y a un qui qu'on juste une monnaie, Parce que non le bimou, moi l'agenda m'a revu dans mais bon, l'aspect surtout sur la vie. Bonnet tu vois la photo, ah ouais, bah la photo ma pression à poteau, ma caméra de vivre Awa, de ma famille, le côté, tout ça, on peut On a beaucoup de pression à dit parfois, il y a un spirituel par rapport à la vie, de la société, on de a a pour qu'il ait tombé dans la piège de la Bon, il y a de pas trop de convoitise. Mais bon, on mingi mais ce qu'on parle pour la parce que, à on peut un exemple, la banque, la situation de la plus avec la nouvelle technologie, la mouquette Comment est-ce que les parents, les gens, les parce que ce n'est pas facile, frère, qui à la ce n'est pas aussi évident la courir l'éducation à Bada, l'environnement tout il a l'environnement a détruit, foyer, détruit, il y détruit, détruit, il a un détruit, pour qui bât bah, la bango, a selon l'éducation de Nanzab. Bon frère, je vais répondre à la question Apparemment, likanma, la nature Et eh, je sais, je, je sais que c'est pas, c'est pas facile. Je ne me je me plains pas, puisque n'habitu que vie à Moutou, c'est Dieu qui contrôle ça même via banayo c'est c'est c'est Dieu qui contrôle via banayo tant que yo est oh, confié banon on a ma bo ko nzambe tant que yo papa ton maman waliku semble nzambe na bo solo nzamba ko zo a zo soin ya banayo ya famille na yo y a, donc ya même ya musa na yo ya omoni ezé ezé c'est important de comprendre ok non avant to comment on niveau ya kouba makamisusu il faut maintenant nous à joindre nous temps il y a des choses qui sont très y a il y a un peu de Puisque si a un peu il y a il y a un peu il y a, y a, sa, y a na kati Europe, frère ça dit cest ma ma ma, ma to, mou na couleur, e est a changé peut-être la couleur, la destination et que tu Est à Congo. Mais avant il à quand tu frère. cest à c'est pour dire que non, ma be na tant que mutu demi Si on a éducation à ba na frère. na koko la mala mou denge nini, so ki yo papa to maman, on attend mon na un yo papa na maman ou mi peska na musala pose, lingotonga nda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 même <t 'en> <Ça dit, t 'en> avant c'était comment tout le monde voulait venir ici en Europe mais ceux qui sont en Europe quand tu n'es pas à la maison les enfants ne, ne, ne peuvent pas être éduqués que par la maman faut moi ça la figure à papa papa lawana Puisque maman que le maman a papa, papa, papa, papa, dit que maman a dit que maman a a a dit que a a dit que que que que a ce que moi question après je sais que c'est pas facile mais me, frère, mes frères les à la unis en Afrique ce qui mouta na yesu facile ou besea normal c'est faisable. mais tant que mouta na yesu na bo, mou, ina, ette, tout ce qui va faire frère c'est un peu entre temps même pression à famille mout vraiment libre dans l'esprit. esprit Famille biologique, papa, maman, grand nae, ça a pression à la tête. Pourquoi Puisque tant que Si on a que les gens sont libres, ils sont libres, ils sont libres, ils poto, libres, ils sont libres, mais sont libres, ils a libres, ils sont libres, ils est bref, et ça, si je m'occupe, on peut se sentir concerné dans, dans le thème Oyo, s'il y a des questions, on peut-être à quelques points on a le l'école, Voilà, donc il a des si qui concerné je crois que a si un... la nature humaine, il a des sujets concernés concerné Mais frère, alors, il est... bon, faut qu y le pour que toujours la nature où... Je ne sais communauté. que la carte n'a il a pas de changement, frère. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à changer nature Parce que c'est ça le grand problème de Nature, ils ont changé, frère. a pas frère. Est-ce que quoi place. Voilà. En fait, pour mes amis, frères, Matthieu chapitre 7 verset 21, Yeshua a dit au balcon à Rome, à l'obi à l'obi que Matthieu 7 21 l'obi, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume du cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans le ciel. C'est-à-dire à euh, Nakatcha Congo, ou Kinshasa, particulièrement frère au nombre il y a il y a il y a l'église et tant que tout le après il, il, il, il, en fait, en fait, il y a une église pleine. Mais il y a mal enseigné dans la Il a mal dirigé dans la Il y a mal encadré dans la carte de C'est-à-dire les gens sont là-bas comme au fait, il y moral des qui église l'église religion plutôt au il y a peuple. C'est-à-dire que n'est-ce pas, au lieu que soi-disant, pour l'église, il y a les bâtiments ensemble, mais au lieu que les gens avancé spirituellement, ils a quitté uh, spirituellement. Alors, c'est ça que mutu a la ke, moutou, a possibilité, n'est-ce pas, peut-être, et là, que jugement personnel, il y a mouvement à yémoogo, il y a eu zolan dangaï, nakatina yo nzamba tia conscience na nakatina yo. T'au mona, by église c'est beléwi, nakatia mukili nakatia bafrique nakatia l'Europe c'est beléwi. Mais ce que yémoogo a eu question. Est-ce que vous zap que vous zap que vous zap c'est à dire vous zap n'assure que vous perdez ça pour monter par est-ce que vous qu êtes c'est que le Seigneur veut que tu marches Est-ce qu qu que vous êtes que vous C'est ça la question qu'il faut se poser, frère. Puisque moi, je, veux, je, je ne veux plus. Tu peux ça que faute de la vie. Il y a y a y vous Puisque avant même d'avoir l'esprit. Avant qu' Nzambe donc abote à Sika, il faut yomoka tant que Mutozo a décision. C'est ça même qui fait la justice de Dieu. Nzambe pessimiste sur possibilité, il a couru vers nae. Comment faire pour hériter le royaume de Dieu? réponse est celle que il faut donc abote à Masiqa. Ça dit faut nima. Nzambe on dit mais est-ce que où y a ma Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et puis quand toi le le le non non non de vrai de vrai au qui ma même il y a même même des gens donc disant mais quand tu vois ça cop cop y a y a ma y a y alors y a bref a responsabilité en tant que moutou parce n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de pasteur, mais il n'y a pas d'attendre à Donc le salut est individuel, non Il n'y a pas d'attendre à pour changer la nature de vrai, il faut il faut il faut dire que l'on a tout, il faut dire que l'on a pasteur, il faut dire que l'on a église, il faut dire que l'on n'est-ce pas, pas politicien, il faut dire que l'on a pas bref, l'on de Yeshua, c'est lui qui est le chaman, la vérité et la vie. N'est-ce pas si on a à la question, je bien à, à a une question. Oui, on répond, frère, je crois les y non, une bah, question, bah, je crois qu'il y ça une question régulière, mais surtout ça, bah, c'est toujours dans le même dans la, la, la même direction, hein, c'est un peu ça, mais nous sommes à à parce que je vois que les problèmes ont des nous sommes tous les gens ah nous avons des problèmes, nous avons des nous avons besoin de prière nous avons besoin de aujourd'hui nous avons évité parce que les grands problèmes pour que mon puissions changer dans niveau de la nature, nous avons peut-être le niveau ya il y véritable Jésus, c'est-à-dire que vous êtes que en communion Tu ne penses pas que un problème à ce niveau-là parce que le changement de nature a changé. est-ce que ce n'est pas dû à un vraiment à c'est quoi le véritable nzambe? comment il faut que vous en communion nzambé c'est-à-dire que c'est toujours une médication c'est une frère c'est comment peut-être que tu es à que que que ma ce n'est pas aussi facile voilà. va naturel, il au galop. au le nous avons des nous avons des nous Puisqu'ils n'ont pas encore expérimenté la puissance de Dieu vivant. Frère, nous avons changé Et puis, nous avons changé à avons changé c'est réellement de vrai. nous avons changé de vrai. Pourquoi Puisque ce qui nous a changé, c'est avons exemple, que Jean chapitre 3, verset 1, il est Beau Tanganga wande ko. Ni kote mazaki pharisien, azaki docteur ya loi, aye bakiki kote ya, aye bakiki loi Moïse par cœur. Mais aye des nuits koloka yeshu a puskele bebe que non c'est lui au fait maman magambo moutou azako loba vrai. Et puis tantôt Tangata mounon loka histoire kaboye. Ils a ils a histoire de pourquoi parce que c'est la première personne ou a comment faire pour hériter le royaume des cieux. Et la réponse c'était il faut naître de nouveau. N'être nouveau, c'est-à-dire, autant que tu es à côté à Bino, ce tu que non, ne veux pas accepter, au fait. Pourquoi Puisque je que tu tu Je veux pas accepter je fait pourquoi que na kati na yo je suis dit que oui, non. na kati ya je que je mets je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. tu dit que kati ya et ça peut bongo oui, non, non. Est-ce que veux-tu être sauvé Oui. Est-ce que veux-tu réellement accepter Yeshua, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Oui. Tant oui. Yeshua, c'est quoi ça Il y a un esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Il y a un c'est lui, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. C'est-à-dire soit à côté à côté la forme du Saint-Esprit. Or, il y a vie à Moutou, Moutou na Komi bengi nouvelle créature, selon. Rapidement, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au Biboué. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées, les choses plutôt anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles cest à y a a qui Mais il y a un grand gang qui a Mais il y a un grand qui a un Mais au le Saint-Esprit est, est enseigné on on a au Tangoyoki. désir à la au combat, au combat, au combat, au combat, au combat, au combat, au a au combat, au combat, au combat, au au cher, au combat, au au et puis l'autre a dit, non, il y a dit, a dit, il a dit, il a dit, il a il a dit, il a dit, a il a a euh, donc une accepter que tu, tu es un pécheur, tu es une pécheresse. Après, tant on demi au on que un Tant on on on je vais vraiment abandonner ce que je fais. Nzamba kusungao par le Saint Esprit. Et s'il y a des questions par rapport à y a maman dans Nzo Loba. Bon comme la biso, biso, la grâce de Dieu pour en tout cas le message d'ailleurs c'est vrai que en conclusion peut-être que je crois qu'il y a plus problème et enseignement les gens sont mal enseignés par rapport à ma aussi et puis pour ma convoitise à ma kwamba moukili je crois que c'est ça aussi piège à bande on a la carpelle mouton la moumoni alors faut toujours tirer vers le bas. C'est ça, c'est a il faut toujours que tout le monde, pour la prochaine émission, les comportement comportement Mais la cause la nature, gens christ comme Seigneur et Sauveur, comme que le processus qui ont que mais allez peut-être aussi que vous avez la que c'est mais on frère Mais comme on compliqué. a un la a nous avons a vous en un tout ce que nous sommes en train de faire. Ils tout ça. les La place la les la Vie éternelle, dépend de Et dépend l'église et dépend la pasteur t'es. Toute chose pasteur au Nigeria non c'est pour dire de dollars. De <rire> voilà. est que pas <tout <tout> Mais pourtant, le Dieu vivant. Oh, les gens venaient vers lui pour avoir la guérison. Yeshua Hamashia, quoi Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. musulman de prophète mais qui a c'est quoi Ba a donc, euh, comment dirais-je, à contre Moi, je demande toujours au, au, à mes frères congolais ou africains, donc dans l'ensemble, Nzambé a un esprit. Dieu n'est pas noir ni blanc. Mais incorporé, il a fallu avoir une forme quelconque quand même. Mais Nzambé, dans sa nature, il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Il est esprit. Ce qui est changé changer nature, ce qui est changé changer nature, donc il faut que je le bien il faut zonga na makola muto pense que nature liboso au zongi panayé au confesser mabena yo au singulier pardonayé au singulier donc asoile luna katama boko naé wana on nous a scoté 10 dans Jean 4 84 le dit que non Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité c'est-à-dire ceux qui au sobebi adorer za makambo ya koyemba té ça que mutu Bon moïno comme quoi et comme sacrifice là donc ton corps devient un sacrifice vivant sain et agréable et pas au et puis couper tout tu ba un atout. ba ça dit même et à normal, de Et non au cancer, non faut En fait, bref, ce, ce qui marche selon l'esprit de Dieu, parce que ça réellement la faciliter à vivre malgré la pression beaucoup de, de, aussi, de nous dans -t en pas mission, avec merci à Merci à tout cas monde, Frère Kachisha. Merci pour la matière Kitoku à l'élo. Merci à Mme Boulani Bissot partout à travers le monde. Tout comme la soukavouma émission à Bissot à l'élo, tout le monde a un prochainement, dans le prochain numéro. Donc il y a émission avec au dos à l'élo avec Frère Kachisha. N'est-ce pas? À très bientôt. Merci beaucoup.